Ça glisse, c'est doux, c'est bon. Ah, aujourd'hui, on fait une vidéo pour parler du lubrifiant. J'en ai plein les mains. <rire> J'avais envie de parler de lubrifiant aujourd'hui parce que c'est un sujet dont on parle souvent. En mode, ah mais moi j'arrive pas à lubrifier, mais j'ose pas. Non, non, le lubrifiant c'est un peu ce truc tabou où euh, on en met que si on n'arrive pas à lubrifier, que s'il y a un problème et... Qui a déjà mis du lubrifiant sur le pénis d'un homme juste pour le caresser Souvent, bah, le lubrifiant, c'est un peu considéré comme c'est pour les femmes. Et surtout, c'est pour les femmes qui n'arrivent pas à lubrifier. Donc c'est pour les femmes qui vont être ménopausées ou qui vont être jugées de frigides. Enfin, il y a tout plein de jugements. Je me souviens d'une cliente en particulier qui me disait qu'elle était souvent, elle était super jeune en plus, 24 ans, et elle me disait qu'elle était souvent irritée mais qu'elle osait jamais demander à son partenaire de mettre du lubrifiant parce qu'elle avait l'impression que c'était un échec. Et je suis là aujourd'hui, avec mes mains qui collent, là pour vous dire le contraire, le lubrifiant ce n'est pas un échec, le lubrifiant c'est votre meilleur, meilleur, meilleur ami. Parce que le sexe, qu'on soit un homme ou une femme, c'est des muqueuses. Les muqueuses c'est comme à l'intérieur de notre bouche, la peau là, elle est toujours humide l'intérieur de nos lèvres, l'intérieur de nos paupières, c'est une muqueuse. Donc c'est une peau qui est toujours humide, qui est extra extrasensible, qui va absorber très facilement. Et le gland du pénis, l'intérieur du prépuce, et chez une femme, tout ce qui est l'intérieur des lèvres, donc à l'intérieur des lèvres extérieures, le clitoris, l'entrée du vagin, tout ça c'est une muqueuse. Une muqueuse... La règle c'est, ça ne se touche que avec du lubrifiant. Lubrifiant, beaucoup de lubrifiant. En rajouter, en rajouter encore et encore plus. C'est tellement bon parce que du coup, ça glisse. On n'a pas de friction. Il n'y a pas cette espèce de. Et puis, c'est, faites l'expérience. C'est tellement doux et tellement bon. Et c'est aussi tellement important de se sentir libre, de pouvoir en mettre si on en a envie et de pouvoir faire l'expérience de ça. Je parlais avec un homme récemment qui me disait que lui n'a juste jamais mis de lubrifiant ni pour se masturber, ni quand une femme le touchait, parce qu'il bah, n'y avait même pas pensé en fait. Et quand il a fait l'expérience d'être touché avec du lubrifiant, ça a complètement changé sa vie et, et changé son rapport aux sensations. Parce qu'on ressent différemment quand ça glisse plutôt que quand ça fait une friction. Donc, je vous invite tous et toutes à expérimenter avec vous-même, avec votre partenaire, homme ou femme. Mais j'ai autre chose à dire sur le lubrifiant, parce que dans le commerce, on voit un peu de tout. Et souvent, les lubrifiants, il bah, y a plein de produits chimiques dedans. Parce qu'en France, ce qui est dramatique, c'est qu'on n'a aucune régulation, vraiment, y a pas, ils ne sont pas obligés de mettre tout ce qu'il y a dedans et que souvent bah, va y avoir des phtalates, va y avoir des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est quelque chose qui va modifier votre système hormonal, qui va modifier vos hormones, et qui va pas être très très bon pour votre corps du tout. Et il y a plein de produits chimiques en fait dans ces lubrifiants, et le truc c'est que les muqueuses, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est hyper absorbant. Et donc ça va non seulement absorber les lubrifications mais ça va aussi absorber tous ces produits chimiques. Et je trouve ça complètement dramatique qu'on euh, qu se mette dans les muqueuses, plein de choses qui sont cancérigènes, qui sont abrasives, euh, et qui vont modifier nos hormones et pas nous rendre en santé. Du coup, hyper important, utilisez un lubrifiant bio. Moi, j'adore le lubrifiant, et c'est pas une pub, je ne suis pas payée, je ne suis pas sponsorisée, euh, le lubrifiant MyLuby. Est super chouette et je l'ai découvert récemment, je cherchais un bon lubrifiant naturel qui allait pas sécher en à peu près une seconde et demie, qui allait pas être piquant ou irritant ou qui allait pas être à l'huile parce que si on utilise des préservatifs attention pas de lubrifiant à l'huile parce que l'huile dissout euh, le latex des préservatifs donc surtout surtout pas de lubrifiant à l'huile avec les préservatifs. Donc voilà, j'ai enfin trouvé ce lub que j'aime beaucoup. Et je vous invite à, à l'essayer, à en essayer d'autres aussi, à chercher qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais vraiment, regardez la liste d'ingrédients et, et cherchez tout ce qui est bio, tout ce qui va être naturel, ce qui va être vegan, parce qu'il y a plein de lubrifiants qui sont à base de produits animaux et on n'a peut-être pas besoin de ça en fait dans notre sexe. Juste une théorie, une hypothèse. Voilà mon petit point sur le lubrifiant. utilisant, -en. utilisez-en plus et encore plus. Et encore plus, et encore plus, n'hésitez pas à en rajouter et voyez ce que ça fait dans votre intimité. C'est aussi une bonne idée d'en bah, parler avec votre partenaire si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser. Ou voilà, la parler. Si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, proposez-le comme une expérience, pas comme ah c'est une solution à un problème, mais tiens une expérience. Et qu'est-ce que ça fait si on se met à en utiliser, si on fait l'expérience, qu'est-ce qu'on peut ressentir de différent? Viens, j'ai envie de jouer avec toi. Voilà pour le petit point lube du jour. Je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Si vous avez envie d'apprendre plus sur une sexualité différente, vous pouvez télécharger mon ebook gratuit Un nouveau regard sur votre vie sexuelle, c'est juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, sinon vous risquez de les manquer et ça serait dommage. A très bientôt